Changer l'anneau de magnésium d'un chauffe-eau Vous ne saviez pas qu'il faut régulièrement changer l'anneau de magnésium de votre chauffe-eau Je vous rassure, moi non plus. C'est à l'occasion d'une discussion avec notre plombier chauffagiste que je l'ai appris. C'est clairement mentionné sur la notice. Il est recommandé de changer l'anneau de magnésium chaque année. Or, nous ne l'avons jamais changé depuis 5 ans. Que vous ayez un chauffe-eau thermodynamique comme moi ou pas, L'anode magnésium est un élément d'entretien à ne pas négliger. Elle est là pour assurer la pérennité de votre installation d'eau chaude sanitaire. Son rôle est de protéger la cuve du ballon d'eau chaude de la corrosion. Par un phénomène d'électrolyse, cette anode va alors doucement se dissoudre. C'est pour cela qu'on la surnomme bien souvent « anode sacrificielle ». Au fil du temps, elle va donc petit à petit disparaître et ne pourra plus assurer son rôle protecteur. Ce phénomène dépend de l'agressivité de votre eau, mais en général, la plupart des constructeurs recommandent fortement de vérifier cette anode tous les deux ans et de la remplacer au besoin. Voici à quoi ressemble cette anode pour mon chauffe-eau thermodynamique Hitachi u Nous allons voir comment remplacer facilement l'anode magnésium de notre cumulus. La manipulation est simple et accessible à tous. Il suffit d'être organisé et de respecter scrupuleusement les étapes suivantes et les règles de sécurité décrites ci-après. Sur notre chauffe-eau, elle est facile à repérer. Elle se trouve sur le flanc du ballon d'eau chaude, derrière un opercule plastique rouge. En cas de besoin, référez-vous à la notice de votre cumulus. Il suffit d'ôter l'opercule pour accéder directement à la l'anode. Avant toute manipulation sur votre cumulus, il est vital de couper l'alimentation électrique de celui-ci. Sinon, soyons clairs, vous risquez votre vie comme lors de n'importe quelle manipulation sur un quelconque appareil électrique sous tension. Le plus simple est d'actionner le disjoncteur différentiel principal de votre installation et de le mettre en position off. Ceci fait, il faut fermer le robinet ou la vanne d'arrivée d'eau froide. L'anode est en contact direct avec l'eau. Il faut donc vidanger la cuve. Pour cela, j'ouvre tous les robinets et mitigeurs en position eau chaude. Quelquefois, cela ne suffit pas. Il faut dévisser l'écrou de conduit de sortie d'eau chaude pour que l'air pénètre. Ensuite, il faut ouvrir le clapet du groupe de sécurité. L'eau s'écoule alors. Cela prend bien une demi-heure. Ce temps d'attente est évidemment proportionnel à la capacité du chauffe-eau. Lorsque la cuve est vide, j'utilise une clé à douille pour retirer l'anneau du usé. La surprise est de taille. Il ne reste plus qu'une fine tige qui devait se trouver au centre de l'anode. Il faut maintenant nettoyer l'orifice d'insertion de l'anode qui est obstrué par une sorte d'oxyde de magnésium. Il faut bien nettoyer le pas de vis avant d'introduire la nouvelle anode. Lorsqu'elle est en place, il faut commencer par revisser l'écrou de la sortie d'eau chaude. Ensuite, rétablir l'arrivée d'eau froide et attendre que l'eau sorte de tous les robinets et mitigeurs. À ce moment-là, je les referme. Ceci fait, je vérifie qu'il n'y ait pas de fuite et je réarme le disjoncteur principal pour rétablir l'alimentation de l'électricité. Cette opération est terminée. Une certitude, dorénavant, je vérifierai chaque année l'état de cette anode pour éviter d'en arriver là. Pour consulter la version écrite et illustrée, rendez-vous sur le blog bâtir-sa-maison.net. Abonnez-vous pour être informé des futures publications.